Marchez, cacher tous les petits partis vers le noir désert de l'oubli, rire et chant vont déjanter, révassant, dis-lui du roi néant par son règne viendra l'obscurité. Silence, dans l'entre-dieu de votre errance, Une étrange peur vous emporte, La haine atteindra les cieux. apportant la joie au roi néant, Dès que la lumière quittera vos yeux.